Quel goût ma cigarette? Bah, un goût de plastique brûlé. Un goût de. Si un jour vous vous posez la question, mais pourquoi la Salty Academy ils sont pas de sponsor C'est à cause de moi. Parce que c'est vrai que quand tu me dis à chaque fois dans le. ta mère et tout, ça passe tellement mieux que. Bah, c'est clair que dans le. ta mère, ça passe plutôt bien. Ah Elle t'es bien. Ta première vanne bien de stream est, mec. vais vous montrer show you guys, I'm, I'm in pro league Me, I'm, uh, Mary. Oh Mary, really Ouais ouais j'y vais, j'y vais laisser le moi, c'est un kill facile Regardez, je vais faire un one tap, regardez comment on joue à glace Regardez, regardez, c'est impressionnant De toute façon il prend glace que pour faire ça lui Ouais je le prends que aux endroits où il est intéressant à jouer en fait Ouais ouais, le seul que tu connais en fait oh. Mais où est-ce que je vais moi Attends je suis perdu Je vais juste prendre la porte hein Essayez d'aller jouer les escaliers, on va le bait qu'on bête, l'autre là, il va sûrement jump d'ici là. Mec, je la connais, c'est Malin ici. Fais du bruit, fais du bruit dans l'escapule. Ah J'ai mort. Où ça Où ça Où ça Oh j'ai eu de la chatte. J'ai eu trop de la chatte. Oh bah quand c'est comme ça, vous tirez, hein, vous cherchez pas. Il y a une vidéo qui a été montrée à un Bibi euh, où, où il y a quelqu'un qui disait ouais, euh, en gros, euh, genre lui, il cheat pas. Un mec qui ferait de la Challenger League. J'ai pas le nom, j'ai pas le blase, tout ça. Mais il y a une vidéo sur Twitter. Et en effet, on le voit tirer au début avec Ella et on suspecte qu'il aurait un no -recole. Avec quoi Un quoi la Ella, Un, un, un Nori, no recoil, Je sais pas comment on prononce. Il y en a qui ont dit parce que la deuxième partie c'est avec la DMR de Bibi. Ça a choqué personne la DMR, mais pour avoir vu la DMR, elle ne tire pas comme une mitraillette. Donc en fait, mais euh, c'est un, un vendeur de sushi le mec ou pas? Attends, je sens la bonne vanne. Vas-y, fais-moi rire. Parce que dans les sushis, yeah. souvent tu. Euh... J'ai pas la Ah, tu vois quoi? Non, j'ai pas... pas pris. A few moments later... On t'as même pas compris ma blague, toi, espèce de trou du non, vraiment. Parce que dans est les non. sushis, le récolte C'est dur. C'est comme là. Vous avez vu la vidéo, où il se fout de ma gueule parce que je, je, je sais que le mec peut arriver par là. Je me tourne, je lui bute et, et lui, il dit que c'est du timing. Alors qu'en fait, c'est pour une fois, c'est du game sense quoi. Il est vraiment dur avec moi, Siska. Vraiment très dur. Mais bon, ça me tire vers le haut, c'est bien. Parce que là, vous, vous prenez cette petite ligne là. là. Là où je vise, la tête elle arrivera. Vous l'avez eu Sur Real Monster par exemple La tête elle arrive pile poil. Waouh Fais-nous voir voilà, il se fout Fais-nous voir, ça a l'air extrêmement et franchement, intense je, et Franchement, dans 3 secondes je tire. Si tu dégâches ah. pas, je te bute. 1, 2, 3, je suis toujours là <rire> Il joue 1, 2, 3 soleil. Et on fait un vrai 1, 2, 3 soleil. Si tu bouges, tu meurs. Mais non, non, viens là, viens là. Dégâche, euh, Mary es p*****, On est en es de. 1, 2, 3, soleil <rire> C'est nul, il est pas le joueur. On dit racal, mec. Ah, ah, bah ouais, ah bah ouais. Entrez cheminée les gars, faites gaffe. Tranquille, tranquille, FMX. Tranquille, FMX, tranquille Oh Il sous-entend que t'étais pas sur les cams. Oh J'y étais. <rire> pas vraiment. <rire> Balance lui un dans le mur qui est pas renforcé à gauche, FMX. Il, y a il euh, Mira euh, FMX. Ouais, il moi FMX. Il moi FMX. est ce que, est -ce que, que tu peux est nom de dieu de bordel de merde? Est-ce que tu vas te réveiller, espèce de petit trou du cul Si vous voulez réussir dans le Twitch game, respectez vos viewers. Ouais, toujours. Je quoi faire à chaque fois. Est-ce que je suis avec toi. Je suis repéré. Ah, dans l'angle, dans l'angle, dans l'angle, dans oh, ouais, l'angle. J'ai pas droné, j'avais pas droné, poulet Dans mon dos, dans mon dos, mais dans mon dos P***** mais donnez les infos que c'est derrière C'est quand même dingue vous êtes deux à crever vous donnez pas les infos ah, Dans le long, dans le long, dans le, le T'as raison Fais oh, gaffe à la vois qu Il faut voir qu'il s'entraîne plus avec toi Tu as sorti le tag euh. <rire> Shotgun, shotgun vas-y FMX Nice! Allez, vas-y, push sur site! Allez, push, push, push, ne no, t'arrête plus! C'est ta game, c'est ta game! Oh tu oh pues oh la oh merde! J'aime bien le skin violet, il est chouette. Oui, c'est ma ligne, le tracteur. Oh non, le petit truc Voilà, c'est bon. Ça, ça prend un rappel aussi. Ouais, ouais, ouais, Attends c'est où que ça pousse Mort mort mort mort Y'a personne qui vient pour moi là Ouais mort stars oh ouais. Chute chute Pourquoi personne ne vient Toujours rappel à ta fenêtre Vas-y je me fais chier moi Vous tuez tout le monde 2v5, oh pin c'est génial it, He fucked FMX fais gaffe. On a des infos sur la situation <coughs> des, des contrebandiers là Non non Bah ils sont pas à l'est en tout cas. <rire> sud J'ai la ligne FM, dégage. Laisse-moi un kill s'il te plaît mec Vas-y, tranquille, j'y vais avec mon drone. Je te jure si tu me mets ton tenue, je te tue 15 secondes il va se passer. Ah non pourquoi j'y vais en plus je regarde 6K du fond là. Ah le timing la foule. Qu'est-ce qui s'est passé Comment mourir bêtement Voilà. Pas gentil mon kill. Pipi pipi bien, Claude pris... -pi, -pi, il fait des bruitages tout seul tu sais. Pipi pip. Piou p piou, -piou, -piou. Le mec il s'éclate dans ses renquêtes déjà. Ils sont peu. toujours au top Non non non la pêche juste en face de 3G. Non mais c'est où C'est au top Non non non. C'est où Non non bah, c'est où tu as envie de Tout en bas Tout en bas le mec il était là en train de faire ses bruits de laser et... Oh excuse moi, excuse moi poulet excuse-moi. Ah ouais bah ouais bah moi je fais pas mes bruits de laser mais en attendant là, quoi. Je... Excuse moi poulet Oh la la la quel monstre Revoyons ça en ralenti Je sens que ça va être magnifique Non mais c'était pas dégueu hein. Oh oh oh C'est oh, oh, oh, oh. dommage, c'est pas une tête au tout début quand même Nails est un membre du Salty Fan Club car il s'est abonné sur Youtube. Faites-en autant, ça lui. nous ferait tellement plaisir qu'on passe à 60 000 le plus vite possible. Chute. Et on compte sur vous, chute. on a besoin de vous. Chut, chut, ta mère. Oh, ah je me suis fait niquer. Il a fait. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Elle m'a touché la, tôle, la cochonne. cest à dire, j'ai l'aide du l'ami, j'ai trop de sensi. Avec cette souris, je fais n'importe quoi avec mes petits doigts. Putain mec, j'ai enchaîné quatre rimes. On t'entend pas trop, donne. En fait, tu vois, je l'entends pas du tout. Ok, d'accord. parce que moi, je te donne les infos et je suis pas sûr. de Vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez allons vous m'entendez non. Oh putain merde. Oh la petite tête qui passe au moment où je fais le toto, Il faut que je me concentre. C'est incroyable ce qu'il me met à chaque fois. Oh mais non Mais comment je le loupe lui Je suis pas concentré là. Ok les mecs t'en as. t'en as.. Let's go, on se concentre parce que c'est tryhard en enfin, face, je vous le dis tout de oh suite. Hein. Uh... Bah, faut que je oh, je vais pas louper. Non, oh non. Vas-y, vomi, mec, hein, y a pas de problème. Ah, j'ai vraiment une remontée de vomi, mec. Oh, mais c'est infâme, mec, stop. <rire> non. Sur moi en bas, sur moi en bas, sur moi. À ah, dehors, dehors, dehors. Les gars, les gars, les gars, les gars. Ouais, un train, un train. Attention, à votre droite, ça va ouvrir sur le maverick le top, ça va. Mais je le naitre. vois pas, je vois une planche de bois, moi. T'es tout seul, t'es tout seul, Je reprends tes arguments. Je reprends tes arguments. Les kills qu'on perd, ça ne compte pas, mec. Ça, ça dépend. Prendre... de Comment est-ce qu'on joue Ah voilà. Ça dépend. Bah géométrie variable, justement. Tu disais euh, géométrie variable. Oh, quand ça m'arrange. Oh, oh, non, mais ça, mais ça dépend, que... mec. Si tu fais des trucs et que tu joues les opérateurs. Par exemple, imaginons. Mais c'est ce qui fera de toute façon que tu vas rester un gros joueur de merde. Hein. Mm. t'as peut-être besoin de glucides non mmh. ah il a fini pardon Ouais, ah non mais ouais c'est vrai <rire>